Écoutez, moi, j'avais un a priori envers vous plutôt positif. Je me disais, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas abordé un sujet rencontre. C'est l'été, autant en parler. Mais vous ne me donnez même pas le support minimal pour amorcer l'ébauche de quelque chose de constructif. Vous vous baignez dans une piscine de truisme, d'évidence de, de, décontextualisée, de paradoxes en plastique, de... C'est un postillon de mots, c'est un nuage de confusion. La vidéoscopie, c'est notre moment préféré de la semaine, surtout devant un beau fond d'écran parme violacé, comme aujourd'hui, avec un nouveau Néo Média bien nommé, puisqu'il s'appelle tout simplement Néo. J'ai l'impression, en tout cas je l'espère, qu'on va en apprendre beaucoup sur les rapports hommes-femmes du 21e siècle, juste avant cela. On me demande souvent, depuis quelque temps, pourquoi est-ce qu'on ne m'entend pas dans les séminaires professionnels Pourquoi est-ce qu'on ne m'entend pas dans les symposiums d'experts et Je réponds toujours à la même chose, parce que chaque fois qu'on m'invite, je suis régulièrement, deux jours avant, des invités. Alors ça fonctionne toujours pareil. Des groupuscules contactent les organisateurs de l'événement. dégagez ça. Généralement, devant la crainte du retrait des annonceurs, les annonceurs étant évidemment ceux qui viennent avec les poches les plus pleines, et bien les organisateurs cèdent. Mais euh, ça n'est évidemment pas que moi. Ils ont déjà réussi à convaincre plus de 100 annonceurs de retirer leurs investissements publicitaires. Chez Valeurs Actuelles, chez CNews, chez Boulevard Voltaire et d'autres. Évidemment, toujours au motif de propager le refus de l'autre. Le... Et l'antisémitisme, le racisme, l'apologie du terrorisme. Un collectif, un autre, mais différent celui-ci, a eu l'idée d'exposer leurs pratiques, notamment le chantage aux annonceurs, et de créer une contre-attaque. Ils m'ont contacté pour que je relaie l'initiative. Étant donné... Mon évincement de tous les médias et, comme je vous disais, ma désinvitation de la plupart des colloques, je n'ai aucune raison de leur dire non. Donc je relais avec grand plaisir l'initiative de ce collectif qui se fait appeler Corsair, gratuit et que ça mettra à votre disposition des contenus éditoriaux, des images, des vidéos, des punchlines, des petits montages. Voilà, des choses qui claquent sur les réseaux pour et eh bien, faire de la contre-attaque. Voilà, hein, attaque contre attaque. Moi, je n'ai ni le temps ni le caractère de monter une armée. Il y a des gens qui l'ont fait, je relis l'initiative. Le lien de leur site est à l'écran, leurs réseaux sociaux aussi. La différence entre les hommes français et les brésiliens, c'est que les brésiliens, ils sont plus séducteurs. Ils draguent beaucoup plus que les français. Moi, je veux dire que c'est plus facile de rencontrer les nouveaux personnes juste en général aux États-Unis. Alors, euh, Taïza, Thaï... c'est ça, ne pas confondre avec, euh, avec Taïs, mais bon, en même temps, ce n'est pas très compliqué au niveau des, des morphotypes, qui a une expérience de la drague et de la séduction en fait réduite à recevoir. Non seulement elle dit, mais elle s'enorgueillit de ne jamais avoir pris l'initiative de quoi que ce soit. Donc à la limite, quelle est ta légitimité à t'exprimer sur quelque chose que tu n'as jamais fait Bref, ça sera un autre sujet. Euh, postule que le brésilien drague mieux et drague plus. Alors drague plus, c'est certain. Après, euh, ça n'a pas forcément la même portée, au sens où euh, c'est souvent presque un réflexe plus qu'un rituel. Ça n'a pas grande incidence, c'est fait que sans grand espoir. Et c'est plus une forme d'interaction gratuite, euh, souvent un peu lourde, il faut l'avouer. Mais bon, bref, euh, la nuance, manifestement, c'est pas ce qui étouffe Taïza qui ne s'encombre d'aucune nuance pour conclure que c'est tout blanc ou tout noir. Bon, si tu veux, Taïza, OK. En plus docteur. il drague beaucoup plus que les Français. Moi, je veux dire que c'est plus facile de rencontrer les nouveaux personnes juste en général aux États-Unis qu'en France, parce qu'en France, on a le couture d'être assez froid avec les étrangères. Oui, mais ça s'explique également par la très très faible maîtrise des autres langues des Français, qui sont un, un des... Peuple d'Europe de, et peut-être du monde, alors du monde peut-être pas, mais d'Europe à maîtriser le moins l'anglais et a fortiori le moins les langues, les langues étrangères. You Contraint de s'exprimer dans une langue dans laquelle on se sait limiter, ben forcément on va pas oser l'humour, on va pas oser la, la spontanéité. Et euh, quant au fait que les Américains soient plus disponibles au premier abord que les Européens et a fortiori que les Latins, bah c'est un truisme, tout le monde le sait. Tout le monde a déjà fait l'expérience de sentir une alchimie spontanée avec des Américains ou des Anglo-Saxons en général, d'échanger des coordonnées, ne jamais les revoir. C'est une histoire vieille comme, le, vieille comme le monde. Et quiconque est un tout petit peu sorti de ses frontières ou quiconque a même rencontré des, des expatriés euh, à, à domicile, euh, le sait donc pour l'instant euh, comme souvent avec les reportages de ce type on apprend en fait euh, strictement bien, bien, bien, bien du tout. mais bon au moins euh, elles sont voilà, les, les trois sont assez regardables et puis comme d'habitude c'est la, la russe la, la plus jolie hein. les intervenants eussent-ils été des hommes nous eussions vu le, le probablement le brésilien plus beau que l'américain plus beau que le russe mais comme ce sont des femmes la russe est plus belle l'américaine et également que, que la brésilienne. Voilà, ce sont les les lois immanentes des morphotypes. Les hommes français et les hommes russes, je préfère les hommes français. Ils sont plus soignés, s'habillent mieux. C'est un plaisir visuel pour les femmes. Ils sont moins machos. Je ne suis pas forcément déçue, mais je vois le comportement des hommes ici et j'ai énormément de copines brésiliennes qui sont extrêmement déçues des Français. On arrive dans un bar avec nos dix amis, bah je ne parle avec mes dix amis si je suis française. Aux États-Unis, j'arrive dans un bar, je suis célibataire, je vais commencer à faire des petits coucous, je vais sourire à les mecs, je trouve beau. Parce... Alors, la raison, Kate, je l'ai déjà dit à d'innombrables reprises, non seulement en privé, mais également en public, un certain nombre de femmes célibataires se plaignent d'un célibat tout en affectant en public des comportements propices à le prolonger. C'est-à-dire que le principe de sortir, c'est le principe d'être ouvert à échanger, ne serait-ce que des paroles, avec des inconnus, et je connais beaucoup en France, mais notamment en Italie, de filles soi-disant dispo qui sortent en groupe, qui se calent entre deux ou trois de leurs amis, qui n'échangent ni un regard ni une parole avec quiconque, et qui rentrent à la maison en disant eh « ben, je ne comprends pas, personne ne m'a abordé, ça ne sert à rien, parce que tu es inabordable ». C'est-à-dire que la maestria, le talent, la bravoure et le courage qu'il faut pour cindre et fendre la foule, pour aller voir quelqu'un qui est dans un groupe, où tout le groupe va vous juger des pieds à la tête, c'est quelque chose dont elles ne se rendent pas compte de l'effort que ça nécessite, puisqu'elles ne l'ont jamais fait. C'est là où les fils se touchent, avec la plupart des femmes qui parlent de rencontres, c'est qu'elles n'ont aucune idée de l'effort que ça représente d'aborder un inconnu ou une inconnue, qu'elles le sous-estiment justement parce qu'elles ne l'ont jamais fait, et que du coup, elles ne vont jamais se mettre en situation facilitante. Un petit peu comme un attaquant de football ne défendrait jamais et dirait euh, bah, euh, finalement qu'elles brel ces défenseurs pour qu'on a pris un but. Bah, Cours défendre et puis ensuite on verra. Hein. D'autres personnes. Les hommes russes, ils ont moins peur d'approcher les femmes dehors. La Russie, c'est un pays plutôt patriarcal. Le féminisme en Russie, il n'est pas très développé. Et les hommes français, à force de grandir dans ce milieu féministe, ils ont peur d'aborder les femmes. Passons sur l'approximation patriarcat, matriarcat et féminisme qui, en réalité, n'ont pas grand-chose à voir. Il faudrait rappeler que le patriarcat se définit à trois niveaux, qui sont euh, familial, symbolique et politique. On a les trois, on a le spirituel, le politique et le familial, et on voit que là, on a peut-être la naissance d'un patriarcat. Mais là, restons au niveau du commentaire original. Cette simple assertion consistant à dire que le féminisme, loin d'instaurer une égalité rapprochante, a en fait partitionné diviser et éloigner les hommes et les femmes, des gens comme moi, qui le disons depuis 15 ans, étions taxés de masculinistes, de misogynes, d'ailleurs, euh, misogyne, misogyne tonique, hein, désormais, on connaît le jeu de mots, de coach d'incel, etc., etc. Cette jeune femme euh, brune, là, en robe de soirée, va-t-on lui tenir les mêmes euh, griefs est-elle masculiniste Est-elle une coach à Incel pour, pour faire exactement le constat que tous les gens qui pensent ont fait avant elle. Ben, je suppose que non. Parce que quand ça arrive dans la bouche d'une femme milléniale jolie, c'est généralement que le concept n'a plus rien de novateur, de transgressif, mais qu'il est adoubé par la doxa. Donc euh, voilà... Euh... Je sais pas si tu dois t'en enorgueillir ou pas. Comment s'appelle-t-elle, celle-ci Diana. Plus euh, les Brésiliens, ils sont plus ouverts à aller vers une femme que les Français. Ici, euh, je trouve pas que les hommes draguent beaucoup. Le premier rendez-vous en Russie, les hommes, ils font plein d'efforts. Très souvent, l'homme, il vient chercher la femme au premier rendez-vous. L'homme, il vient aussi avec des fleurs. C'est l'homme qui choisit l'endroit. C'est toujours l'homme qui paye. En France, c'est plutôt l'homme qui fait le premier pas et qu'en fait, ils ont aucune idée si la femme est intéressée ou pas. Mais oui, parce qu'ils savent pas regarder en réalité. Le réel contient la plupart des indicateurs, mais on leur apprend pas à observer. Je, je suis l'exception. J'ai toujours tendance à souligner le la nécessité de se reposer sur son intuition, sur des, sur des facteurs à la fois objectifs et subjectifs. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu le vent dans le dos. Hein. Quand j'écrivais la conférence sur les signes d'intérêt, euh, j'avais demandé à l'époque à être organisme de, de formation, à bénéficier non pas de subventions, mais à pouvoir faire partie de ces formations que vous vous faites rembourser par vos employeurs, etc. Mais nous n'avons jamais été accrédités alors que nous faisons un travail d'intérêt public. Et maintenant, Double paradoxe. On vient nous expliquer que des contenus de ce type manquent. Mais alors aider des gens comme moi qui les font et qui les font bien. Parce qu'elle reste assez froide. Donc je pense que les, les hommes, il se fait rejeter assez souvent par les femmes. Je trouve ça compliqué. Alors je dis depuis des années que 80% des hommes ont un accès très limité aux femmes et que le décile du bas, donc les 10% du bas, n'en ont aucun. Donc, euh, oui, c'est compliqué. Euh, oui, euh, le rejet est souvent violent et sans embâge et sans délicatesse. Et malheureusement, euh, je crains qu'une énième fois, ce reportage, en fait, ne présente euh, aucune solution concrète, sinon celle de montrer des femmes euh, quadragénaires ou proches de l'être, commençant à regretter l'époque où elles étaient plus abordées. Hein. Parce qu'on ne voit jamais de reportage où des femmes de 20-25 ans euh, demande à être abordé, euh, ça se déclenche toujours vers euh, 35, 40, voire au-delà. Hein. Un mec dans un bar, un restaurant, il ose pas trop. Parce que ici, je vois que les femmes, elles se sentent euh, harcelées. Ça, c'est bien la preuve de quelqu'un qui n'a jamais abordé personne. Si tu l'avais fait, tu saurais qu'il est impossible d'aborder quelqu'un dans un restaurant pour la simple et bonne raison qu'il est quasi impossible, si la personne ne se lève pas, de se rendre devant une table pour se présenter ou pour engager une conversation, c'est simplement... C'est vraiment des vues de l'esprit abstraites. Je ne dis pas que ça n'a jamais existé dans l'histoire de, de, des hommes, mais je vous demande sur 100 d'entre vous, combien ont déjà vu ou assisté ou participé à une scène où quelqu'un vient se présenter à une table Ça, ça, ça n'existe pas, c'est ultra minoritaire. Donc encore une fois, euh, si vous voulez parler de sujets de manière réaliste, en général, ne demandez pas qu'à des femmes, voilà. Sinon, on va tomber sur des descriptions qui n'ont rien à voir avec le réel. Mes deux copains français, je les ai rencontrés dans des bars et c'est moi qui ai souri à eux. Et du coup, ils sont venus en disant t'es la première femme qui m'a souri dans un bar. Je promets, deux personnes. Oui, elle a, elle a raison, Kate. Hein, c'est presque la, la moins stéréotypée des trois et la, plus, et la plus sympa à première vue. Le sourire à un étranger est devenu euh, non seulement rarissime, mais c'est presque un talent. Il faudrait que les hommes sourient plus spontanément, et de manière désintéressée à des femmes, et il faudrait que celles-ci le leur rendissent également plus souvent. Euh, et malheureusement, c'est trop peu le cas. Alors après, il euh, y a des facteurs contextuels, il y a des lieux qui s'y prêtent moins, il y a des lieux qui intimident, il y a des personnalités plus ou moins intimidées. Quand on est intimidé, quand on fait déjà un gros effort sur soi pour... Euh, se retrouver dans un contexte un petit peu oppressant, on n'a généralement pas le surcroît d'énergie de sourire, mais c'est un tort et je croise trop peu de sourires dans la, dans la vie. Et remarquez parmi ceux à qui ça ne vient pas naturellement que le jour où vous écoutez au casque, par exemple dans la rue, une musique qui vous plaît, que vous chantonnez ou que vous venez d'apprendre une bonne nouvelle et que vous souriez, il n'est pas du tout rare, voire il est quasiment systématique que dans les 5 ou 10 minutes, quelqu'un vous sourit en retour et ça, généralement, égaye votre journée. Il y a beaucoup d'auteurs, euh, même parmi les plus notoires, qui ont écrit sur le changement d'humeur radical que provoque le sourire d'une inconnue dans la rue. Hein. Pas que Musset, mais, mais également d'autres. Et c'est malheureusement trop, trop, trop, trop rare. Voilà. Et embrasse. Et aussi, le fait intéressant, en Russie, ça arrive plus tard qu'en France. C'est toujours le mec il cherche la femme en bas de chez elle. La femme brésilienne, elle s'habille. Très bien, bien maquillée, bien coiffée, avec les ongles parfaits. Mais la femme, elle se fait très, très belle. Il y a des ongles, même une coiffure, un maquillage, une jolie tenue, des talons. Et comme elles ont déjà beaucoup investi dans son premier rendez-vous, ils les tiennent plus après. Il y a plus de sûreté que ça peut donner quelque chose de sérieux. Avec les bises, c'est plus facile. Si quelqu'un commence à faire une bise, allez faire un petit smack et ça passe mieux, je pense, que genre, quand on fait un hug, aux États-Unis, de vraiment aller pour le bis, il faut tourner le tête, c'est quand même un peu compliqué. Pour le premier bisou, c'est toujours les hommes qui font encore une fois le premier pas. Toujours un French Kiss. Il y a quelque chose d'assez déroutant avec ce, ce journalisme sociétal. Les rapports hommes-femmes sont des sujets sur lesquels il y a tant à dire. J'ai écrit plus de 1000 articles, 3 livres, 100, plus de 100 conférences sur le sujet. Mais la presse mainstream plafonne à une altitude à peine au niveau du sol et ne, ne décolle jamais. C'est-à-dire qu'on a quoi On a une expérience de 10 à 15 ans de réseaux sociaux, on a une grosse cinquantaine d'années de presse populaire sur ces sujets. Et malgré ces années d'expérience, d'évolution, tout ce qui sort de leurs plumes et de leurs écrans de caméra est toujours le niveau zéro de la pensée, le niveau zéro de l'idée. On est toujours dans le contenu objectif du miel et les abeilles d'Abbé Productions. C'est à se demander même si elles veulent en arriver quelque part ou comprendre quelque chose. Et si ce, cette confusion mentale généralisée, qu'on appelle chez nous, vous le savez, les petits singes, la, psy la psychologie à l'eau de rose, eh n'est pas leur but. Je me demande si leur but n'est pas que personne n'y comprenne rien pour qu'en fait, celles qui ont le moins à se démener, donc en l'occurrence les femmes, en sortent toujours euh, vainqueurs de cette histoire. Voilà, c'est assez déprimant comme constat, mais sinon, on peut se dire qu'on ferait un petit effort. Mais c'est toujours les hommes qui euh, font encore une fois le premier pas. Toujours un French Kiss, qui s'assoit au Brésil ou <rire> ici. Qu'est-ce qu'elle raconte Mais de quoi se plaint-elle en fait Qu'est-ce que ça veut dire toujours un French Kiss Ça ne veut rien. Mais... Est-ce qu'elle se demande même le sens des mots qu'elle... Ça veut dire quoi Je n'ai pas compris. Est-ce que ça veut dire que toute interaction entre un homme et une femme au Brésil se termine par un French kiss, ce qui me semble absurde Est-ce que ça veut dire que c'est un, un rite de passage indispensable pour qu'une relation crante vers quelque chose d'autre, ce qui me paraît l'évidence euh, Elle insiste, il y a un effort de répétition, mais qui veut nous dire quoi quel est ton message Au Brésil ici Oui, ça se fait aux états unis on appelle ça un French kiss. On appelle ça vraiment un French kiss et je ne sais pas pourquoi. Je trouve que les hommes russes sont plus patients comme ils connaissent ces codes culturels. Ils n'insistent pas trop, mais d'après les dires de mes copines, les hommes français veulent aller très rapidement. La vérité qu'au Brésil, les femmes elles vont du reste. Mais pff. Tout ça est une collection de truismes, ça manque de compte Texte, ça manque de culture, ça manque de, de liens de causalité, ça, manque de, ça confond les causes et les conséquences, mais c'est n'importe quoi. Le soi-disant empressement de l'homme, il faut le nuancer. Et la réalité, c'est que quand tu ne le montres pas, tu es, en général, tu es généralement désexualisé, ta proposition, elle est dévalorisée, et il n'y a pas de suite, donc tu es souvent obligé de faire semblant d'être pressé quand tu ne l'es pas. Le niveau le plus faible, que nous puissions produire et déjà dix étages au dessus du niveau le plus haut qu'elles peuvent produire donc à un moment euh, j'ai envie de dire euh, choisissez votre camp camarades et je ne suis pas certain que vous appreniez grand chose à écouter les émoluments de taïza euh, kate et euh et Natachat, euh, les égéries de Neo là. Bon du rêve pour le premier rencontre. Et après, quand le mec arrive en voiture pour la déposer chez elle, en pensant peut-être qu'ils vont monter pour un dernier verre ou un peu plus, elle dit bisous mon chéri et <rire> à bientôt. <rire> non, mais elle ne dit ça que si elle n'est pas intéressée. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire Mais c'est n'importe quoi. Écoutez, moi, j'avais un a priori envers vous plutôt positif.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 C'est un postillon de mots, c'est un nuage de confusion. On n'a rien appris à part que, que French Kiss et Hug et tout ça est mélangé. Mais c'est C'est de la merde. Toute cette bande passante, toute cette... Écoutez, Néo, supprimez vos contenus. Ça ressemble à une décharge. Au moins, vous ferez un acte écologique, voilà. Bon, et puis euh, si vous voulez me témoigner de votre soutien dans les purges que je m'inflige pour vous commenter du contenu frais sur les relations hommes-femmes, c'est le moment de rétribuer la vidéo avec un pouce, de s'abonner si ça n'était pas encore fait, et croyez-moi, j'ai des vidéoscopies d'un autre niveau, là au bout de mon doigt, il suffit de parcourir la chaîne. Allez-y les enfants, n'attendez pas.